Coucou Youtube! Vous entendez la pluie, cette ambiance apocalyptique. Vous savez où je suis? Je suis sur le jeu de Docteur Disrespect. J'espère que vous allez kiffer. C'est le deuxième snapshot qu'on fait. La dernière fois, vous m'aviez vu descendre un peu par là-bas. Je m'étais baladé, j'avais buté toutes les cibles. Comparé à la dernière fois, la vitesse, elle s'est un peu améliorée. On va beaucoup plus vite. Là, je découvre tout on a en avant-première avec. Oh ouais! Ce... Mais c'est ce genre d'ambiance bien crado. Je me dis va que je vais pouvoir la conduire. Bah non, je vais pas pouvoir la conduire. Oh ouais, la déception, elle est réelle. On vient de trouver un match. On va tester ça en direct. Les mécaniques. Un peu comment le jeu fonctionne. Après, pas trop de mécaniques non plus, parce qu'on peut pas encore changer nos touches, ni gérer notre sensi. Remarque, si, et si je passe en 1200 dpi, vous allez peut-être faire un petit infarctus, mais au moins, je me sens, je me sens mieux. Okay. Donc là, on est sur un, on est sur un menu en, on est en PVP. Ok, j'ai fait mon premier kill. Okay, il y a un système de loot. Il avait un hand grip. Et euh, moi j'ai deux pistolets donc euh, pas vraiment d'utilité d'aller chercher plus. On va essayer de faire d'autres kills. Je sens comme un mood un peu à la.. à la halo. Là j'ai pris ça les gars. On prend la hauteur. Ah ouais ça a des.. Il euh, y a des vraies armes. Moi je, je suis avec mon pistolet de pas là. Allez là Les gars je les fume Alors comment est-ce que je fais Ok là je dégage une arme, là j'en mets une autre. Ok donc on passe sur un shotgun et j'ai juste à faire ça pour changer d'arme. Je vais essayer de me trouver une AR. Y'a du bullet drop ou quoi Non y a pas de bullet drop. Le, le hit est quasi instantané. Y'a un bon feeling quand tu tires hein. Ok, je me, je me fais allumer moi aussi, Attends, je vais essayer de prendre la caisse les gars Oh merde, merde, merde, merde, merde, ok c'était pas la bonne affaire, c'était pas la bonne affaire Ok, il allume, il a une mitraillette, je vais pas faire le malin plus longtemps Le but ça va être de découvrir un maximum de trucs, j'ai un hand grip C'est vraiment un truc d'américain ça putain Oh les veines bien saignantes, tu montes ton gros morceau de veine Et tu sais quoi, je suis pas pacifiste non plus Hop, on va prendre la ligne Ok, on touche une fois deux fois. Il reste plus que 5, il, il reste plus que 5 personnes. Après, j'ai 30 HP. Il me semble pas qu'il y ait de système de heal. Oh, mec Oui Ok. Je dois l'avoir dans l'inventaire. C'est bon. Il y a un mec juste au-dessus de moi. Comment est-ce qu'on monte là-haut J'ai trop envie d'y monter. Alors là, il faut pas que je perde de vie. Oh j'ai 8 HP. Je vais prendre des escaliers je vais essayer de prendre la hauteur. En tout cas, je suis hype. Le, le feeling est giga et pourtant, j'ai pas mes touches, j'ai pas ma sens... J'ai rien. Oh, une... Une healing station. Ok, donc tu peux te soigner ici. Oh, no way. Oh, no way. Oh, mec, comment ça tombe à, ça tombe à pic, c'est n'importe quoi. Putain, quand tu tires avec l'arme, je vous montre le recul comme ça. On, on monte clairement de 2 cm à chaque balle. Donc, il y, y a vraiment un... Il y, aura, il y aura un skill à choper. Ok. Donc le jeu, c'est un peu un jeu dans le délire Escape from Tarkov, mais plus arcade. On le voit au mouvement, aux armes, au feeling. Oh, attends, il se passe un truc là. Dr. Disrespect, il aimerait améliorer le côté compétitif sur ce genre de jeu. Ça a l'air très très cool. Je, juste en fait, je vous montre. Le, le saut est comme s'il y avait un tout petit peu de gravité. Ra regardez le. Le bunny, comment est-ce qu'il est simple C'est beaucoup plus rapide que FT. Genre vraiment, vraiment beaucoup plus rapide. Tiens, là, on est on est même pas à une alpha, on a une pré-pré-pré-pré-alpha. Euh, c'est trop excitant de pouvoir jouer à ce genre de trucs en avant-première. J'espère que vous kiffez le partage qu'on vous fait. Je pense que je dois aller au point qui est là-bas et qu'il me reste plus que 1 minute 23. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup d'HP à sauter. Ok, là, je viens d'en perdre. Oh Alors ça, c'est une erreur du joueur français. Oh putain, ça m'a fait le vertige de ouf. Oh bordel, qu'est-ce que j'aime pas ça. Est-ce que, est que vous aussi ça vous le fait Donc là, il n'y a absolument pas de texture. On est sur une map test, je sais pas vraiment ce que c'est. Déjà, comparé à la dernière fois, ils ont augmenté la rapidité. Le shoot est un peu plus quali. Le feeling est bon. Le, le feeling est vraiment bon. Oh merde. Es le collègue, il vient de se casser les jambes là devant moi. Donc quoi, ça arrive pas qu'à moi. Oh l'enculé Vous voyez le level design de la map regardez, regardez. Regardez bien comment c'est foutu. Et en gros Cette map est extrêmement grande Genre extrêmement extrêmement grande Mais en hauteur Là c'est une map qui monte immensément en haut Avec trois immenses bâtiments principaux C'est vrai que c'est plutôt une guerre de Qui prendra le Qui prendra le high ground okay. Okay. Je recharge mec, attends Ok Ouf pas qui c'était, mais il était sous crack. Hein. Ça m'a. Oh merde! Fils de pute! Qu'est-ce qu'il y a? Tu me joues à l'IM? T'as pas d'IM? T'es qui là? Ok. Je vois toujours personne. 29 secondes. Le temps passe. Je me demande quand est-ce que je vais mourir? Quand est-ce qu'un ennemi va se retrouver derrière moi? La situation devient extrêmement pesante. Je constate en bas à droite qu'il ne reste plus que deux joueurs. Il y a deux points d'extraction, comme on peut le voir. Donc là, il va falloir la jouer safe. On va faire une extraction à l'ancienne. Hop. Oh. Ouh là là. Qu'est-ce que tu fais, Yannou Vous avez vu comment j'ai pris de la sauce-confiance, là, d'un coup Je me suis dit, ah, tiens, si je sautais... Ferme ta gueule, tu sautes pas. On est au rez-de-chaussée. C'est fermé. Il est tombé. La première victoire historique Disperspect Fucking love you, man Victory du coup les Ultras, là la game elle est finie, mais regardez, j'appuie sur Tab, je vais dans Statch, ça c'est tout mon inventaire, regardez, ça c'est absolument tout ce que j'ai récupéré dans la partie en gros, tout le loot que je chope en une game, vu que j'ai gagné je me le garde, et c'est reparti pour les prochaines games, est-ce que ça c'est pas incroyable de pouvoir stacker ça Et pour rappeler l'ambiance du jeu, on est sur une ambiance un peu euh, sombre, dans un monde futuriste. Post-apocalyptique. Et là, je me balade avec mes deux super armes, du coup, que j'ai réussi à débloquer. Avec ces armes, est-ce que je vais faire un meilleur score que la dernière fois, tu penses Ah merde, faut pas, faut pas monter. En fait, viser ça me fait perdre beaucoup de temps. Donc, euh, je, me, je me dis que le hip fire est pas mal. Oh là là, j'ai même un yen que Nadia moi Hop Hop Hop, On va viser. Ah, en fait quand je fais un clic droit, clic gauche En fait c'est limite mieux ça qu'il faut faire, clic droit, clic gauche, bam Ok, donc le clic droit, clic gauche marche Ça c'est une très très bonne euh, nouvelle Pour les joueurs comme moi qui sont des joueurs snipers hein. Et, on... Et on... Ah mais bah c'est bon. Zéro cible active, bonus time, 10 000, 10 000 points. d'aboum. On est royal. Et je vais vous remontrer ce que j'ai vu juste avant. Ce qui était trop, trop, trop stylé. J'aurais tellement aimé monter dedans. Ça va être une voiture qu'on peut personnaliser. On va sur garage, on va pouvoir custom entièrement toute la caisse. Et vu qu'il y a des systèmes... Euh... NFT machin, truc, Qui a moyen qu'il y ait des mecs, qui y ait des voitures à je sais pas combien, ça risque d'être absolument n'importe quoi. Par contre, les ambiances sonores du jeu sont incroyables, parce que juste sur la map test, j'entendais tous les bruits de pas et tout, ça marchait nickel. Là, on, on se croirait sur le bord d'une route un peu euh, en bas d'un périphérique à New York ou à Tokyo, je, je me sens dans cette ambiance un peu bresson. Bref, c'est trop cool, je trouve l'ambiance du jeu juste super chouette. Donc voilà, je suis content de vouloir le repartager. On se retrouve pour le prochain snapshot. J'espère que vous kiffez, j'aime trop découvrir ce, ce jeu-là. Surtout que le personnage de Dr Disrespect, c'est un mec qui me tient vachement à cœur. Donc euh, je suis content de vous partager ça avec vous. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Dead Drop, vous allez avoir un lien qui va popper en plein milieu de l'écran. Le premier snapshot que j'ai fait, qui était vraiment sympa à découvrir. Et vous allez voir que le jeu s'est bien amélioré en peu de temps. Pensez à liker cette vidéo, laisser un com' euh, si vous en avez envie. Je vous fais des bisous, c'était chaud.